Salut la commune. Bon, euh, début un peu inhabituel. J'ai crevé. Ah, ce petit truc là. Un clou. Il manque un bar 5. Normalement, je suis à 2 bar 5, là je suis à 1 bar. Donc euh, inutilisable. De toute manière, euh, tu vas maintenant révision demain. je vais lui demander de me faire un pneu en même temps. Et puis, euh, bah, ça va être l'occasion de te présenter. En urgence, Il y a une bonne moto. Je vais te faire un truc léché et tout. mais T'es prêt Attends. Je sais pas si tu l'as vu. Je sais pas si tu l'as vu. Tiens, petit honda rebelle de 2017, 1300 bornes, J'achète pas d'occasion, mais euh, j'aime pas ça ma cousine qui devait vite vite vite s'en séparer en de déménager bien loin donc moi euh, bon, ça va être l'occasion de te la présenter quoi allons-y Ça peut servir J'espère pas, mais ça peut servir So close C'est tellement badass Merci camion Un peu claxon se fout. Looking down parallel lines. Allez allez allez. Plus vite. Elle est hyper légère, même à basse vitesse là. Mais ça c'est très très propre au custom, hein, à ce style de moto. Comme le moteur il est bas, vraiment un ras du sol par rapport aux autres motos, le centre de gravité est bas, centre de gravité même. Et donc, du coup, ben, à partir du moment où tu as relevé la moto, tu l'as redressé, et ben, elle tient très bien. Alors, bon, en réalité, je triche un peu hein, parce que ça fait déjà quelques jours que le SV il est percé, donc ça fait déjà quelques jours que je roule avec celle-là. Je commence à bien la connaître, mais tant mieux. Ça me permettra de mieux vous en parler. Euh, je la connais tellement bien que je sais même pas te dire combien il y a de rapports <rire> je crois qu'il y en a 6 mais ça m'étonne je crois que je suis au 4, 5 6, il y a 6 rapports 6 rapports franchement ils sont bien étagés ils sont plutôt courts ils sont plutôt courts mais ils sont pas trop mal foutus donc c'est un 500 hein. c'est le moteur des Honda CB500 et toute la déclinaison moi j'ai la version 2017 tu vois, il y a 1400 bornes, je crois. Mais en 2021, propriétaire précédent, a très peu roulé. Mais tu vois, pour moi, alors je fais euh, une bonne centaine de kilos, 1m85. Elle est peut-être un poil petite, tu vois. C'est-à-dire que j'ai 20 minutes de trajet, c'est très bien. Et il ne faudrait pas que j'aille faire des road trips de 2 heures. Je pense que je serais vite inconfortable, tu vois. En fait c'est ça cette moto, en tout cas pour mon profil, mon, ma corpulence et mon, pour moi Elle se destinerait plutôt à un usage vraiment citadin, périph tu vois 80 km heure, bon, c'est 70 mais 80 compteur tu vois ce que je veux dire Mais pas plus, je pense qu'après au delà elle pourrait être un peu en peine Tu vois en tout cas sur la longueur, Après, une pointe de temps en temps à 130 Sur 2-3 km ça devrait aller mais tu vois ce que je veux dire en tout cas pour moi, voilà, si j'avais un trajet plus long à faire et impliquant des voies plus rapides, je suis pas sûr que j'aurais choisi ça. Que j'aurais pris ça en attendant. Euh, Qu'est-ce que c'est beau, Paris la nuit, mes amis. En attendant, euh, <coughs> je trouve que c'est pour ceux qui sont fascinés par l'univers du custom et qui pas 20 000 euros à mettre dans une Harley ou, ou 25 à mettre dans une euh, roquette. Euh, chez Triomphe. Et eh ben c'est un très bon compromis Tu vois, c'est une japonaise C'est hyper fiable Ça fonctionne très bien, c'est rodé C'est increvable Ça vibre pas et as, ça a de la gueule Franchement, hein, t'as pas l'air d'un gland dessus Les mecs en te disent bonjour Alors ça ouais, première découverte C'est quand même très chouette donc euh, c'est une bonne petite bécane et de toute façon moi je vais conserver le SV, hein, je suis amoureux de ma moto, ouais, je sais que c'est pas, pas un foudre, c'est pas, pas un foudre de guerre, Ouh le SV mais je, ça me suffit, je la connais par cœur, ça me correspond parfaitement, j'adore cette moto, je changerai pour rien au monde mais ouais, je voulais une moto secondaire euh, qui a un style différent. Et surtout, en fait, celle-là j'ai envie de la pimper. Mais vraiment, euh, vraiment, voilà, commencer à mettre les mains dans le cambouis, changer plein de trucs, et je pense que c'est la, la victime parfaite, en fait. Il euh, y a plein de pièces qui existent, il y a plein de modifications possibles. Donc, euh, je vais regarder ça, je vais commencer à changer les trucs habituels, à savoir euh, clignot, rétro, échappement... Je vais faire un truc sur la boucle arrière, je pense Virer la selle passager Changer peut-être le support de plaque, enfin voilà quoi Et puis petit à petit il y a d'autres trucs qui me viendront Si t'as des conseils, des idées, n'hésite pas Mais j'y connais rien, pour plus le constater Mais euh, voilà C'est une bonne petite moto, tu vois je suis en quatrième là 55, après je suis lourd hein. Seul inconvénient Cette moto c'est qu'on ne pas les tours minutes bon, c'est un inconvénient et en même temps on s'en fout parce que c'est un moteur très expressif donc euh, dès que t'es trop haut tu l'entends tout de suite mais voilà c'est le modèle 2017 tu vois l'écran il est très minimaliste toi tu vas en prendre un dans la tronche il est très minimaliste donc il euh, n'y a pas énormément d'infos dans la nouvelle je crois que oh, la version 2021 je crois qu'il y a plus ils ont retravaillé le compteur Hop, toi t'es pas poli. Ils ont retravaillé le compteur et il y a euh, notamment rapport engagé, je crois, euh, compte tour. Donc voilà, mais tu vois, c'est pas absolument pas gênant. Tu sens que tu sens vite quand elle broute tu sens vite quand t'es en.. Alors, je suis plus sur régime ou sous régime, bref, tu sens. Tu sens bien quand il faut passer un rapport. Donc il n'y a pas de. Pas de problème là-dessus, là, tu vois, par exemple. Non, mais les gars, la police, il va falloir circuler dans les règles, en fait. C'est un plaisir. Alors, bon, moi, j'ai durci la... ces un... deux ressorts, les suspensions arrière. Et j'ai durci euh, chacun des deux. Ça va de 1 à 5. J'ai mis sur la position 5. ça J'avoue que c'est un réflexe immédiat. Étant donné que je suis bien balourd, je durcis pour pas qu'il y ait trop de compression parce que dès que je m'assois sinon euh, j'ai les fesses au sol déjà tu vois, donc en plus sur ce genre de, de modèle euh, je pense que ça s'imposait à moi mais euh, non c'est une bonne petite bécane Le consommation euh, je saurais pas te dire j'ai fait un plein depuis que je l'ai tu vois j'ai fait euh, 52 bornes dessus, j'ai perdu une barre, je pense qu'on doit pouvoir faire 200 bornes je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les moulins euh, un peu plus petits, quand t'es à deux. Tu vois, moi j'ai mon 650 qui est bridé. Celle-là, euh, du coup, c'est un 500 qui n'est pas bridé. Et ben, c'est pas moins plaisant, au contraire. Elle est très expressive au dans les tours. Euh, bon, là je pense pas qu'on ait l'occasion de s'y adonner. dans la limite du raisonnable tu vois elle part fort au bout d'un moment je serais capable de te dire les tours il ne s'affiche pas mais euh, elle, a, elle a malgré tout un peu de caractère tu vois bon après euh... le deuxième modèle de moto que j'essaie dans ma vie donc j'ai pas un référentiel très diversifié mais non c'est franchement hyper agréable bon c'est fou en plus j'en ai essayé plus des motos mais tu vois ce que je veux dire tu rapportes ça au... à mon poids à la taille de la bécane à la cylindrée c'est plus que plaisant Quoi comme plaque ça, ça vient d'où 19, 10, 21. Une plaque diplomatique sur une moto, tu crois oh. Quand même pas. Ah, tu vois, je te dis que je suis un peu grand parce que j'ai, bon, ça me fait un peu mal aux hanches. Après, j'ai encore euh, en vrac aussi. Hein. Euh... J'ai fait du rugby, je fais de la course à pied très régulièrement. Euh, tu vois, je vais jamais voir de kiné ou d'ostéo. Je suis allé une fois dans ma vie, mais bon. Il y a peut-être un souci à l'origine, mais tu vois, ça, je suis un peu trop tassé, un peu trop courbé. Je parle pas de Julien, <rire> mais euh, tu vois, j'ai les genoux un peu haut, mais en, en vrai, voilà, c'est pas C'est aussi que ça me change du SV, tu vois, c'est peut-être le temps de m'y faire, mais franchement, j'aime bien, voilà, c'est différent. Ça me. Tu vois, j'ai le dos, je sais pas s'il faut que je me mette droit ou si je m'affale euh, comme un canapé. Mais bon, c'était des repères que, part que je trouve. Mais franchement, c'est franchement une bonne petite bécane. J'avais essayé la 1100 euh, bah, en boîte, euh, bah, pas automatique non plus. Hein. J'aime pas ça. Et euh, voilà, c'était autre chose quand même. Mais, mais, mais bon, ça c'est un très bon compromis quoi. Tu vois, un truc euh, pas bridé, qui a de la gueule et franchement c'est pas si cher les tarifs de la version actuelle. Donc moi je l'ai eu euh, version 2017, euh, en 2021, euh, prix de famille, euh, bon moi je m'en suis vraiment bien sorti mais si tu cherches un modèle 2017, tu t'en sors bien et si tu fais un modèle actuel, c'est pareil, c'est pas déconnant, c'est honnête, franchement je pense que c'est honnête, c'est une bonne petite bécane, il y a du travail, il y a du caractère, il y a, il y a des repose-pieds et un moteur, hop là j'ai failli faire un rétro, Indicateur de clignotant qui est pas séparé mais ça tu cherches une fois ou deux et puis tu trouves vite ce que tu as enclenché bien souvent tu les laisses pas allumer pendant une demi-heure de toute façon donc c'est pas très grave euh, que dire ouais il y a le neyman ça ça a de la gueule c'est un peu chiant à l'usage j'ai mis un moment à m'y faire il y a le neyman donc le blocage de la direction quand t'es garé qui est à droite et le contacteur donc le démarrage du moteur qui est là à gauche et ça au début c'est très curieux j'avoue parce que moi sur le SV t'as le contacteur qui est là, Neyman tu tournes contacteur bam tu vois sur la plupart des motos d'ailleurs donc ça c'est un coup à prendre mais c'est rigolo tu vois ça change l'avantage c'est quand on as un qui est pété tu changes pas les deux je pense que ça change tout au niveau du tarif Mais voilà bah, écoute euh... L'optique est un peu vieux jeu maintenant je trouve le phare tu vois euh jaune, euh, voilà, bon c'est 2017 hein, en même temps, moi le SV c'est pareil, 2017 c'était pas du LED celle de maintenant, ils ont vraiment de la gueule hop, toi je te fais la nique mais euh... Mais, enfin, voilà quoi pas... on va se calmer les gars, hein. on n'a pas mis 70 balles, euh, 70 briques dans une moto c'est pas grave si on a pas du xénon hein. ça se rajoute, ça se change, ouais. c'est peut-être ça que je vais changer je sais pas si je mets juste une ampoule LED comme à mon SV ou si je rachète carrément un bloc optique avec un peu stylé je peux mettre celui d'actuel d'ailleurs et puis je mets un truc, un bloc avec euh, clignotant intégré tout ça je sais pas, dis moi ce que t'en penses sinon les clignotants j'aime bien euh, soit ceux qui se mettent autour de la fourche soit ceux qui se mettent en bout de guidon là Bon là je sais pas Enfin là, bon, je devais te présenter la moto Je suis parti pour te raconter ma vie et mes projets Mais voilà, bon, tu comprendras que je suis très content de cet achat Que ça fera sûrement l'objet de pas mal de vidéos sur la chaîne Parce que je compte bien la pimper Et pas qu'un peu, alors raisonnablement Parce que euh, Bon pour ma cousine C'est ma cousine qui me l'a vendue C'était un, un crève-cœur De s'en séparer Mais c'était un plaisir de me la vendre à moi Et je lui ai promis que Elle y tient pas spécialement mais c'est une promesse que je lui ai faite moi que si un jour elle voulait la récupérer, elle pouvait. Et que si un jour je la mettais en vente, elle m'a demandé de la prévenir elle en premier, tu vois. Et donc, je m'engage moi personnellement à ce que tous les changements soient réversibles. C'est-à-dire, tu sais, j'ai envie de changer un peu la gueule de la selle et de l'arrière de la moto. Mais j'ai vu des. Il y a carrément des modèles où. Ou tu soudes ou tu découpes, ou tu... Non, je vais pas en arriver là. Juste moi, il faut que ce soit des changements qui impliquent deux vis, tu vois. Tu dévises, tu remplaces, tu revises. Ça, ça me va très bien. Tout ce qui est plus compliqué, je prends pas. Pas sur celle-là en tout cas. On verra plus tard. Voilà. Bah écoutez, euh, ça pourrait durer encore des heures, mais je pense qu'on a fait le tour. Si t'as des questions, euh, n'hésite pas, je peux y revenir si tu veux que j'ai une possibilité de me lancer dans les tests moto c'est à dire j'essaye différents modèles et je te donne mon avis euh, voilà ça peut permettre de changer si ça t'intéresse tu me le dis je m'y mets je peux déjà commencer par tester le SV en vrai ce que je roule tous les jours avec mais je t'ai pas dit mon avis je peux faire un test de celle là un vrai test où je me documente sur euh, toutes les infos et où on exploite un peu sa tronche enfin voilà tu me dis quoi Et puis euh, bon bah, j'espère que t'as kiffé. C'était euh, sur le pouce. Là en vrai je vais aller tourner l'intro de la vidéo. Toi je vais te souhaiter une bonne nuit. Et puis je vais te dire euh, à la prochaine. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Salut les potes. En vrai c'est fait pire que le SV il est là. Genre 10 jours. Je sais même pas si Voilà. Déjà, ah, la lampe ne fonctionne plus. Oh Oh Oh Oh, oh. Pas d'injection parce que. Ah non Voilà